Ce premier salon du goût organisé en petite Camargue Gardoise s'est terminé en musique, un vrai bonheur auditif pour possesseurs de papilles gustatives.